Donc, le sacré, c'est quoi Alors, il y a plein de manières d'aborder le sacré. Je vous ai pris pour aujourd'hui une définition de Fabrice Midal. Le sacré, dit-il, c'est l'espace ouvert qui se dégage lorsque l'homme est désencombré de ses crispations. Alors, c'est quoi la crispation Midal, il est radical, il dit c'est l'ego l'empire L'ego, c'est l'empire du crispé. C'est quand même une trop jolie formule pour que je ne vous la donne pas. C'est tout ce qui vient justifier, expliquer nos agacements, nos énervements, nos inquiétudes, nos peurs, nos machins, machins, tout ça. Ça, c'est l'empire de l'ego. On peut pas se taire. Comment voulez-vous, avec tout ça, vous détendre pour une haute jouissance Sacrée. Honnêtement.